Bon alors, celle-là pour le moment, on l'amène. J'ai bien dit pour le moment. Oh, Est-ce que ça te dit de, tente, de tenter une descente euh, sur B mmh. il Y a un mec là non En bas Bien vu. Bon, il y avait un mec. Là, là, il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde là. j'ai tiré le feu. Tu les là Bien vu. Putain, ça c'est beau. J'ai posé à neuf, hein. Ah mais l'autre non, mais je. Ah ben une plus loin. Ah bah, bravo. Ouais, non, je Bah ben lui il était con, le mec qui a un parachute sur B. <rire> Tiens, si j'avais des idées cons. Ah, t'es pas avec moi T'es reparu où Je suis au niveau de B. Hein. Ah, t'es sauté, dans de le charte toi aussi Ouais, mais c'est pareil, je vais dedans, je suis sorti pour laisser la place. Je suis là, toi, je suis un peu loin. Mais... Il y a beaucoup de snipers autour, non Ouais. J'avais spoté de deux, normalement. Je reste sais pas si tu as eu. Regarde-moi sur toi, mec. Sur Berma, c'est pour moi, c'est à peu près calme. Eu, mais ça. J'ai eu du, du mal à passer. Allez, on sort par là. Allez, je te suis. Vous êtes vignoires avec vos chapeaux. Ça me fera toujours marrer ça. Les icônes avec leurs chapeaux. Euh, par contre, niveau point là, ça va plus trop là. Je sais. Pourquoi oh, on repère B Je sais pas. Peut-être que les mecs qui parachutent dessus depuis la Bah en fait, non, il y avait plein de mecs en bas. Moi bon, j'ai fait un petit carton, mais. Petit. Tu survives ou pas là J'ai pas survécu longtemps dans mon ascenseur. C'est bon, j'ai ils m'ont renvoyé en bas Ouais. Ça vous de quel côté là Ça vous là. Vas-y renvoie l'ascenseur. Chacun d'un côté. Je m'allonge ouais. Rallonger, t'es collé à la porte. Trop chaud. Fais gaffe, fais gaffe, ça va, sortir, ça nous attend. C'est bon J'y vais Go go go go Sécure. Derrière c'est bon là ouais. Ok clean. Tu restes là pour euh, du sniper un peu ou pas? Ah, J'ai pas de sniper. Et le truc qui fait pam pam pam pam c'est quoi? C'est mon QBB. Et alors? Pas le pas de contact. De contact. On en trouve toujours J'ai de de rien dessus. Hein. Ok bon euh. On fait ce... faut qu'on change de, de côté à ah, en dessous là. Il y a du monde là, en dessous. Beaucoup de véhicules qui passent là. Je suis sauté, je suis sauté pour aller défendre les défendre du pote sur B. Bien joué. Merde, t'es power slide Le mec me fait un power slide de la mort qui tue Et bien sûr il était invincible, est invincible, c'est trop drôle. Ça ah, va tu, tu sauvies toi T'es encore sauvé C'est sur d'où là Trop fort là J'arrive pas à les tuer. Je suis en plein dessus pourtant, je les pose à 22. Bon l'arme que j'ai pas forcément top non plus j'avoue, l'arme des... des ingés là... non euh... ah, pas top. Bon il avait la même chose que moi je te rassure, pour dissiper tous les doutes. Bon il faut qu'on bouge. Sans blague. Ah, on part par où là du coup On sort par la route, il y a les chars qui couvrent. Faut qu'on avance sur le pont là. Ouais, c est on c est encore ça. en train de perdre putain de merde, on... on commence toujours de partir avec... en... En... en prenant les points. Hein. Après on perd tout et après on reprend tout mais c'est trop tard. Voilà, j'ai pas... Ah mais tiens j'ai tout à fond par contre là. Tu survives ou ça va ou pas Ça C'est bizarre sur la rive droite j'ai 70 fps sur la rive gauche je passe à 60. Je suis pas radé mais je suis toujours 60 moi pour le moment. Tu veux, tu veux vraiment monter là-dedans Je t'ai dit je vais monter. Je sais pas je te connais. Un mec en face, tu vois, ouais, d'un bâtiment, le bâtiment, bâtiment. on est ouf oh, derrière toi, il y en a un derrière aussi, un chinois, <rire> mais c'est un côté chinois, oh dommage, j'en ai un sur les deux, bien joué. Tu, tu, tu manges un après, s'il te plaît, ouais, j'arrive, merci, euh, mauvaise idée, non, c'est le côté, le côté, je vais te pose sur le toit. Ouais tu spawns sur le toit avec le hyper. Non je te pose sur le toit. Je te dépose sur le toit je veux dire. Ouais c'est comme ça. Saute Non Je sais pas non Enfin je vais être très haut, on va sauter parce que moi je sens pas ce véhicule. T'as sauté déjà Ouais. es ou quoi La voiture elle s'écroule. Voilà, char en moins. Bien joué. C'est 4 parachuté, la QBF3. Le mec il, faisait... il volait le mec. Il me faisait un pour, slide dans l'air. Comment j'en chie mon gars, ma souris à la con là. Eux, hein. On est repassé derrière eux. On est dans l'ordre d'eau. Mais quoi? Mais non! Tu fous mais... ma gueule! Là. Reviens sur moi, s'il te plaît. Essaye de choper, voir si sur des toits il y a des snipers ou pas. Merci. Tu vois du monde ou pas là un en bas, mais c'est tout. Ah oui. Stationnaire, mon Je peux pas. En moins. Bon, c'est presque stationnaire ou pas euh non. ouais, va sur C, il se tourne à gauche légèrement. Ah courez, bande de petites puputes J'aime voir courir et crever. C'était bien, tu gères, remonte Ouais sur eux Demi-tour ah, à droite à droite à droite à droite à droite Sérieux Qu'est-ce qu'il y a à droite Il y avait l'hélico qui est passé il est là Comme ça Alors, À l'endroit Ouais, je suis touché. Tu me le spot s'il te plaît Bah là je peux plus, il est... je sais pas si je ne sais pas où je le vois plus Moi je vois rien, j'ai trop baissé la... Essaye de faire un rat partout là, pour voir, voilà il y a un véhicule là les véhicules qui quoi. Je suis en train de recharger, redresse, oh, je suis en train de recharger. Non, c'est de l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Concentration maximale. Courage, courage, courage. Concentre-toi. Tu me dis Reste là, reste là, reste là. Cravez, bon donc tu es. les gars sur Charlie. Charlie Ça recharge. Il charron terre. Il y sur là-bas. Non, je sais pas. Non. Bon, mes sur un ils sont à l'intérieur du bâtiment, je peux les voir on a plus, plus aucun point, là autant. Charles. Où ça Je peux pas le balancer sur le truc là Là où il y a le gros carré là. Il disparaît. D'où il vient ce corner de hélico à droite Tu peux, un trop si tu peux euh, retourne encore un peu à droite il est reparti je sais pas où je vois plus De Le délai les je vois plus oh. bah reviens reviens reviens reviens oui non mais tu c'est moi je vois rien en fait je vois tout blanc en fait je suis dans les nuages là enfin, on c'est je... la poussière Prenez les objectifs les gars, merde On reste Bah <rire> J'ai juste planté direction, moi <rire> J'ai hésité parce que, en fait, j'ai... Je, je pense que c'est plus intuitif de, de jouer avec les commandes... Euh, ...normales. Je les ai inversées, mais je les remets normal parce que ça me saoule en fait. Allez, on va partir avec un, merde, un truc terrestre. Hein. Mais du monde sur déjà Okay. Je suis dans un char, hein je peux... Ah, t'es sur un Ouais, Il faut capturer trop vite, c'est chiant, je peux même pas arriver dessus. Quoi. On est énormément dessus aussi. Il y a encore des mecs. Il y a un char, si tu veux le prendre. En bas. Vous en sortez ou pas là A merveille Bâtiment là. Je suis à 15% Quoi Quoi Le mec je tire dessus un coup d'obus, ça fait derrière bon. T'es par là ou pas Je vais chercher. Non mais il est derrière tous les bâtiments apparemment, il s'est barré complet. Si tu veux remonter c'est le moment, sinon après je décolle. Non vas-y décolle, décolle, décolle, m'attends pas. Là, hein, toujours. Hein. Vas-y, vas-y, décolle, décolle, décolle. On se retourne sur. Y a un mec derrière nous. J'ai coincé mon char. C'est pas vrai. Bon, y a vraiment un mec sur A, je crois. Non Faut aller sur, faut aller... Ah, mais non, on ne sautait pas là. Tu veux te chercher ou quoi Bah écoute pour le moment je suis pris en chasse par un hélico donc ouais. T'es.. Ouais j'arrive là. Je suis à ta, par ta droite. Je suis là. Je suis là. Je t'ai pété le couvert. Viens monte avec moi. Merci. Alors mon coco tu veux jouer Voilà. Touché. On fera. Il est où l'ennemi là Là. Recule, recule, recule. J'espère tout. Oh oui Il y a du monde à l'étage. Les mecs sur toi tu... Mais ah tu merde pas eu Non enfin, Je repasse avec un snipe normal. À moi j'ai des trucs, des plus... de trucs dessus mais c'est pas Je à côté du mec -là. Hey lol il n'est pas mort t'es mort es encore ah, ouais, C'est le char là? Ouais, on est là. En ai mis. Pas. est là. On est là. On est là. On est là. Non, non, hein. il m'a bien enculé aussi. Putain, il fout le nos potes, on a perdu tous les points, mec. Je suis derrière toi, là. Mais ventes, je suis foulé, moi. J'ai. Pourquoi le mec il court pas, putain Ah, oh, il déjà 23 h mec. ouais, mais bah, c'est la dernière. Ça, ça, ça va déjà une bonne soirée. En bas, tu l'as vu, tu l'as vu en bas, putain Non, je suis pas. À, pas je toi, suis... je parle pas toi, je parle à couillon qui est avec moi, là. putain, mais. Moi les moyens quand on se prend des obus, bah non, dans la forêt là. Faut qu'on la gagne celle là, faut qu'on la gagne. Alors on traverse le pont. On y va. On donne tout. Je vais ouvrir, je vais ouvrir, je vais ouvrir, je vais ouvrir. C'est bon il est descendu, tu peux monter avec moi si tu veux. Trop tard. Comme tu veux. Je t'ai Ah oh, merci. Moi j'arrivais pas à ouvrir. Ça a bugué. C'était méchant. Est-ce qu'on l'aura mis au mec là Moi je suis fait démonter mais euh, ça va c'était cool. Niveau score on n'est pas. tip top hein, on n'est pas mauvais mais.. Ah nos avez... équipiers sont pas mauvais aussi Pouf. Allez chez sur toi là ça fait du bien voilà, pour une fois ouais C'est des véhicules copains là ou... Oui. Ouais ouais On va en force chez eux comme ils nous faisaient tout à l'heure je, je suis passé par-dessous moi hein. What Mais c'est quoi tout ce bordel Il y a beaucoup de véhicules en face ou quoi ah Il ouais, y a surtout beaucoup de RPG et tout un temps qui tire. Ah, je vois un RPG sur un mec ouais, au final. Bien joué. Ouais, c'est cool. Bien joué. Hein. Bien, joué. Joué. Bien joué à toi parce que t'as ratio de 2 quand même. Hein. Petit coquinou va. Bah. Et ouais. Non, c'était une belle partie pour une fois. Ouais. Allez. Ouais, Juste euh. voir qu'est-ce que ça donne. Ah, bah, j'ai passé un level en sniper. Bien joué. Ah, non, pas. Battle pack. Ouais. Okay. Ah, bah, si, bien joué, tu vois. Toi aussi, ouais, tu vois. J'ai passé le level... 3. Ouais. Toi aussi, tu vas débloquer des trucs euh, plus ou moins utiles. <rire> euh.